Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose un petit coloriage euh, Donc ça c'est les coloriages que j'ai fait sur euh, ordinateur euh, Ils sont disponibles dans ma boutique Coffee, il y en a d'autres Il y en a certains qui sont déjà colorisés euh, ici euh, au crayon couleur Et l'intérêt de cette vidéo c'était un petit peu pour revoir euh, les bases Tout simplement euh, de la colorisation euh, Parce que je me rends compte qu'il y a des personnes qui euh, ont du mal avec ça voilà. Euh, donc, les crayons de couleur, il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs possibilités. Euh, là, c'est la marque euh, Giotto qui est pas très chère. Donc euh, c'est euh, assez pratique. Il se taille bien. Euh, c'est pas mes préférés parce que moi j'aime beaucoup les crayons aquarellables, mais je ferai une vidéo spécifiquement pour ça. Euh, voilà. Les couleurs sont plutôt sympas, c'est pas cher, on en trouve facilement. Euh, impeccable quoi. Alors. On peut vouloir faire des traits assez euh, forts, assez prononcés et d'autres traits beaucoup plus doux. Là par exemple, je vais me demander aussi qu'est-ce que je souhaite comme couleur, de quoi j'ai envie, etc. Là, l'idée du, du coloriage, c'était je m'inscris dans le présent, donc bien se reconnecter au moment présent et à ce qu'on est en train de faire au niveau sensoriel. Alors. Je vais retailler mon rouge, parce que c'est une des couleurs que j'utilise beaucoup, et j'en profite pour vous dire que si jamais vous avez vos crayons qui cassent, vous les taillez, ça casse. Enfin, et quand ça commence à tourner en boucle sur le fait de casser, c'est pas forcément le crayon qui pose problème, mais le taille-crayon. Un taille-crayon, ça se change, voilà, ou les lames peuvent se changer. Donc là je me dis, ben, l'idée c'est de s'inscrire dans le présent, qu'est-ce qui me fait envie comme couleur Il y a des formes rondes, des formes carrées, euh, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est euh, qu qu'est-ce qui vient me parler Là je vois un peu des pétales, je me dis tiens, je vais, faire, je vais commencer par le centre et faire du rose, euh, et puis du jaune, sûrement des couleurs un petit peu chaudes et douces, parce que ça me parle bien. Mais il n'y a pas d'obligation. L'idée c'est juste de prendre un moment pour soi et de se concentrer sur les sensations physiques, qu'il y a quand on colorise. Donc là, ce que je vais faire, c'est des tout petits ronds. Les mouvements, voilà. Faire des tout petits, tout petits ronds, parce qu'en fait, si on fait des grands traits comme ça, on va avoir la marque sur le... sur le papier. On va avoir les lignes qui apparaissent et qui se voient. Hop. Alors, sur les petites zones, faire des petits ronds comme ça, si l'intensité n'est pas, impor... pas assez importante, il vaut mieux euh, repasser plusieurs fois que d'appuyer fort. On a des résultats beaucoup plus sympas quand on repasse, plutôt que quand on appuie fort. Déjà, on perd en maîtrise du geste, on est beaucoup moins précis quand on appuie fort, on fatigue beaucoup plus vite et les résultats sont moins beaux, notamment parce qu'on a des traits qui sont marqués et très visibles dans le papier. Et le fait de faire des petits ronds, ça permet justement d'avoir quelque chose qui est euh, assez uniforme. Alors, je n'ai toujours pas... Bon, ben on fait ce qu'on peut. Le, le focus automatique, du coup ça, ça fait flou quand j'approche de la caméra. Je vais choisir un motif un petit peu plus grand pour euh, vous montrer sur une autre zone euh, des petites techniques assez simples pour euh, faire des longs traits sans que ce soit euh, trop marqué alors si je regarde a priori il faut que je parte sur, euh, sur une zone euh, quand même euh, plutôt vers l'extérieur je vais prendre du bleu ça m'évoque le ciel, j'aime bien Hop. ce que je peux faire en périphérie pour éviter de faire des grands traits qui risquent de déborder c'est faire les petits ronds tout doucement sans appuyer en périphérie voilà je peux refaire quelques traits sur le bord mais je vais refaire ça en fait sur tout le bord tout doucement euh, quand je dis des petits ronds là je suis en train de me rendre compte que ce sont des petits ovales mais voilà l'idée c'est d'avoir un mouvement euh, très doux de petite ampleur pour garder euh, la maîtrise du geste et on revient en douceur. Plutôt que d'appuyer fort, on revient tout en douceur. Comme ça, c'est là qu'on va avoir la, la couleur qui devient plus importante. Si ici, par exemple, je fais des traits comme ça, c'est possible parce que là, j'ai une ligne droite, mais on augmente le risque d'avoir des, des traits qui restent marqués après. Donc c'est toujours un peu plus sympa d'avoir un mouvement qui vient arrondir un petit peu les angles à chaque... Euh, Changement de trajectoire là alors sur le retour ça paraît beaucoup plus clair que ce que j'ai mais je vous le dis les, les couleurs sont un peu plus foncées et justement ce que je voulais vous montrer aussi c'est comment coloriser de manière très claire pourquoi parce que des fois on peut vouloir faire une colorisation claire et aussi parce que euh, pour les personnes qui ont euh, du mal au niveau motricité fine, euh, le, bout des doigts, le bout des doigts et tout ça, c'est parfois euh, difficile de tenir le, le stylo ou le crayon de couleur de manière légère, or le fait d'avoir un, une prise en main légère ça permet de beaucoup moins se crisper et se fatiguer. Euh, là par exemple, on voit sur mes, euh, sur mes jointures que ici j'appuie beaucoup trop fort. Hop, vous voyez le changement de couleur des articulations. Et si je reste comme ça et que je me fixe, euh, que j'accroche beaucoup trop fort le crayon, je vais avoir mal aux articulations. Donc, ça, c'est vraiment des choses à porter, porter l'attention sur euh, par exemple des enfants. Euh, qui... Ils ont tendance à attraper leur, leurs outils euh, déjà pas forcément dans une bonne prise en main mais en plus euh, très serré. et au final ça peut les dégoûter euh, de l'écriture ou, euh, ou du coloriage parce que ça fatigue beaucoup trop précocement le, la main et les doigts. C'est aussi intéressant pour les personnes qui ont des petits problèmes de fatigabilité ou de handicap euh, au niveau des mains, euh, de l'arthrose des trucs comme ça, ou de l'arthrite d'ailleurs. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir, enfin il est presque lâché quoi. Je pose juste mon pouce dessus pour ne pas qu'il se barre, mais c'est léger, léger. La surface, on entend le bruit. Le pigment se dépose. Mais alors, on touche à peine, on frôle la surface. C'est vraiment cette idée de frôler. Et pareil, si on veut monter en intensité, on n'appuie pas forcément des masses, on va plutôt favoriser le fait de revenir encore. Alors, toutes ces techniques, elles ne sont pas du tout forcément valables sur du numérique. C'est valable avec les crèmes de couleur et c'est pas forcément valable avec d'autres supports. Par exemple, les feutres à alcool, vous repassez une fois, deux fois, trois fois éventuellement, mais pas plus. Quoi. Donc là, je suis allée sur vraiment une en douceur, une colorisation tout en douceur avec la main vraiment, euh, le, le crayon est posé, le pouce vient juste euh, faire un verrouillage passif mais c'est super léger. quoi. Là je vous montrerai un petit peu à côté, je garde une prise en main très très très légère, je vais vous montrer ce que ça fait quand on repasse. toujours faire le système des petits cercles voilà là je vais repasser pour faire un dégradé ça aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la colorisation c'est faire des dégradés donc là en fait en repassant je fais la même puissance on est toujours sur juste le pouce qui verrouille je ne fais que repasser Là, je vais éviter la petite zone ici et je vais repasser une troisième fois pour augmenter mon dégradé en évitant j'avais évité le premier tiers ou le dernier tiers en fonction de comment on fait là j'évite le deuxième et vous allez voir que ça refonce encore et ça ça fait un dégradé tout sympa très léger Et je peux remettre encore un petit coup juste sur le bord pour accentuer l'effet de dégradé. Alors, au niveau de la caméra, c'est toujours, je suis désolée, j'ai pas d'autofocus, euh, donc euh, le retour est pas tip-top, mais euh, on voit quand même euh, le dégradé avec ici la zone où je suis passée une seule fois, la zone où je suis passée deux fois, trois fois, et puis euh, la petite ligne euh, quatre fois, on voit quand même la notion de dégradé. Donc voilà. Vous pouvez faire varier euh, ça en fonction des des zones, de ce que vous voulez euh, évoquer, etc. Prenez votre temps. Euh, ce que je trouve intéressant euh, dans les coloriages euh, et tout ça, c'est qu'on peut vraiment faire un petit exercice euh, d'ici et maintenant de, de pleine conscience avec ça. Là, par exemple, euh, bon, je suis en train de parler, donc c'est un petit peu moins évident, mais se concentrer sur la sensation de la glisse sur le papier, du bruit, du crayon de couleur qui vient euh, frotter, et puis aussi bien sûr des couleurs, parce que là on a quand même euh, quelque chose d'assez euh, <rire> présent comme, comme sens, les couleurs. Donc là on voit, je, refais un, je suis repassé, pareil. Je, je pose vraiment... Alors hop, voilà. Je pose ma main euh, comme ça, le, le crayon est là et euh, il n'est pas tenu hein, du tout. Et c'est le fait d'avoir le pouce dessus qui vient verrouiller. Donc vous pouvez alterner, euh, bien sûr, les couleurs. Aussi pensez que euh, le blanc, euh, vous n'êtes pas obligé de tout mettre en couleur. Le blanc, c'est aussi sympa, vous pouvez avoir des alternances de couleurs, je sais que moi j'aime bien quand il n'y en a pas trop, ou alors quand on est sur vraiment un arc-en-ciel assez structuré. Mais voilà, c'est à faire en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous aimez manipuler comme couleur, pourquoi pas de ce qui vous parle au niveau symbolique ou représentation. forcément comme j'adore le bleu on le retrouve très souvent euh... dans les dégradés par exemple ici je peux laisser une petite zone blanche On ne pas le faire ça va encore accentuer le dégradé alors donc ça les modèles par exemple c'est des trucs que vous retrouvez dans la boutique euh, Coffee. vous cherchez Psy Nancy et, euh, et vous trouverez euh, la boutique. Pourquoi j'ai fait ces, ces modèles-là Parce qu'en fait, je voulais euh, des choses assez sympas, mais accessibles plus facilement aux personnes qui ont des petits problèmes de motricité, de, de main, des difficultés en fait, tout simplement. Euh, or, les modèles pour adultes, souvent, ils sont... Euh, Déjà pour moi, ils sont euh, trop difficiles. Il, faut, euh, il y a trop de petits motifs comme ça. C'est beaucoup trop fatigant pour les mains et tout ça. Là il y en a quelques-uns, par exemple sur celui-là au centre, on n'est pas obligé de les coloriser. Euh, ça rend quand même. Et, euh, et voilà, je voulais pas qu'il y ait que des choses comme ça parce que euh, c'est très frustrant et ça renvoie encore euh, à des choses euh, négatives, à une mise en échec. Euh, quand on a un problème d'handicap ou euh, parfois c'est même pas euh, un problème physique euh, ou mental de, de concentration par exemple, ça peut être de la fatigue, euh, ça peut être pas le temps, enfin le nombre de, de femmes qui euh, doivent gérer euh, éventuellement la maison, les enfants, le travail, les machins, et euh, juste prendre 5 minutes pour euh, se poser, se connecter euh, à ces sensations, c'est euh, un défi quoi. Du coup forcément les calques de coloriage euh, ou les pages elles sont en euh, A4 euh, gigantesques avec des tout petits motifs, ben c'est pas forcément euh, idéal. Donc voilà pourquoi vous voyez vous allez voir ces motifs euh, plus euh, centrés sur, euh, sur euh, la simplicité, l'évidence euh, et tout ça. Et puis il y, y a une petite phrase ou un petit mot quelque chose qui vient euh, proposer un message là par exemple c'est je m'inscris dans le présent juste être là présent se rappeler qu'on existe on peut aussi avoir plusieurs couleurs alors ça ça marche très très bien avec les crayons aquarellables notamment Donc là, par exemple, je vais faire une base un peu violette, et l'idée c'est que ça m'évoque un peu un ciel la nuit, vous savez ces beaux ciels d'été à la fois sombres mais en même temps un petit peu violacés. Hop, donc je fais une base violette parce que pour moi ils sont surtout ces couleurs-là un bleu profond, un peu de noir. Alors le noir a vite tendance à être très cochonnant, notamment quand on mouille les couleurs quand c'est des corrélables. Il, il, il opacifie euh, et il assombrit énormément très rapidement. Là, j'en ai mis presque partout. Mais je regarderai, je suis pas sûre d'avoir un gris dans cette euh, palette-là. Je pense remettre un petit peu de bleu pour... Euh, Continuer d'obscurcir tout en ayant un, un truc un peu moins euh, sombre. Oui, ça paraît bizarre. Mais... On n'est pas obligé de... Par exemple, les ombres en aquarelle, on les fait souvent avec du bleu... Euh... Comment il s'appelle Le gris de Payne. Et pas du noir. On n'est pas obligé d'assombrir avec du noir. On peut prendre la même couleur, plus foncée. On peut prendre du gris. Parfois, on peut prendre un bleu. Tiens, là, c'est un joli. Voilà. Celui-là, j'aime bien. Et puis, vous pouvez faire aussi euh, d'autres tests. Par exemple, euh, alors moi, je sais que... Euh, déjà, je ne sais plus si c'est si crayon sur aquarellable, mais euh, là, j'ai imprimé sur du bon papier du papier aquarelle parce que je voulais prendre le temps vraiment de profiter de la texture. Des fois sur du papier plus simple, c'est plus sympa. La, la glisse est moins texturée et tout ça, mais ça dépend de, de vos envies. Euh, mais par contre, quand on imprime avec son imprimante, euh, tout ce qui va être euh, haut, ça peut être assez euh, casse-gueule, il y a des imprimantes qui le permettent, mais je ne sais plus lesquelles. Mais on va dire que les imprimantes euh, classiques, euh, euh, l'encre ne supporte pas l'eau. Le, dans ce cas-là, il faut éviter les bords. Et puis avoir aussi, un... puis surtout les, les zones claires, bien sûr, puisque l'encre d'impression va être noire. Hop, on va voir un peu comment ça réagit. Là, j'évite au maximum d'aller vers la... les traits. Bien, il y avait une tache noire au milieu, très pratique. Ce que ça va donner, c'est que bien sûr, ça va assombrir, ça va unifier la couleur. On va beaucoup moins voir la texture du papier. Mais là, c'est un papier qui est fait pour et qui supporte l'eau vous le faites avec du papier d'imprimante, alors si c'est du 80g oublié ça va être un torchon, euh, c'est juste un carnage. J'ai essayé, hein. j'ai fait mes, mes tests il y a, il y a, il y a plusieurs années et c'est pas possible, parce qu'en fait ça vient complètement tordre le papier, ça fait des auréoles, c'est juste ignoble. Euh, si vous prenez un papier plus épais, par exemple euh, du 120 qui est bien épais, et eh bien là, vous aurez moins les problèmes de papier tordu si vous mouillez pas trop votre papier. Mais par contre, il reste le problème de, de l'encre qui n'est pas du tout résistante à l'eau. Donc, à éviter. Là, je l'ai fait un petit peu ici pour, euh, pour montrer en évitant de trop aller sur les traits. Mais voilà, vous pouvez mélanger un peu vos techniques. Donc, voilà. Eh ben je vous souhaite un bon visionnage, une bonne créa, et puis amusez euh, vous bien. Voilà, donc juste pour euh, vous montrer un petit peu le résultat final, euh, j'ai choisi ici de mettre du brun. Et voilà, c'est juste, rappelez-vous que vous êtes vraiment libre, c'est votre création, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire des dégradés ou euh, des grands aplats de couleurs, vous pouvez mettre euh, des couleurs très différentes, des camailleux, qu'importe, vous n'êtes pas obligé de faire euh, toute une zone symétrique de la même couleur, C'est comme vous voulez. Souvent, on se met assez la pression euh, sur des choses qui ne euh, sont pas importantes. et C'est dommage. Voilà. Profitez, tout simplement. Profitez.